A fisherman is un pêcheur. You might say, the fish like the river. Les poissons aiment la rivière. The fishing club is le club de pêche. Do you know who I am? The club's champion might ask, Savez-vous qui je suis? Oh, you must have a lot of fish, you'd say. Vous devez avoir beaucoup de poissons. Yesterday is hier. And the day before yesterday is avant-hier. And last week, la semaine dernière. If you want to say, why are you laughing? It's, pourquoi riez-vous? La est bonne, hein? Bonne. Beaucoup de poissons. Ah oui, les poissons aiment la rivière. Oui, hein? Vous, est-ce que vous aimez les poissons? Est-ce que j'aime les poissons? Savez-vous qui je suis? Non, je ne sais pas qui vous êtes. Je suis le président du club de pêche. Et non seulement ça, mais je suis le champion pêcheur du club. Le champion pêcheur du club? Oh, vous devez avoir beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons? Hier, j'avais un poisson gros comme ça. Grand comme ça? Mes pauvres petits poissons. Est-ce que je peux voir votre poisson d'aujourd'hui? Et avant-hier, j'avais un poisson gros comme ça. Gros comme ça? Oh. Mais où est votre poisson d'aujourd'hui? Et la semaine dernière, j'avais un poisson plus gros que vous. Oh! Mais pourquoi vous riez? Votre poisson d'aujourd'hui est très petit. Les poissons aiment la rivière. The fish like the river. Savez-vous qui je suis? Do you know who I am? Hier, avant-hier. Yesterday, the day before yesterday. La semaine dernière. Last week. A worm is un ver. The verb apprendre à has two meanings. To learn and to teach. Je peux Apprendre à faire quelque chose, I can learn to do something, or je peux vous apprendre à faire quelque chose, I can teach you to do something. Every day is tous les jours. Bigger than ever, plus gros que jamais. Pas un poisson, c'est un ver. Un ver. Vous êtes champion pêcheur de verre aussi? Non, je ne suis pas pêcheur de verre Les poissons mangent les vers. Est-ce que je peux donner un ver à mon petit poisson? Mange, petit. Mange, poisson. Mange un verre. Tu vas devenir aussi gros que les poissons de monsieur. Hein? Ah, vous voyez, c'est un gros. Mes poissons n'aiment pas les verres. Est-ce que je peux voir un gros poisson manger un verre? Attendez, attendez. Vous allez voir un gros poisson, mon ami. Comme ça, peut-être que mes petits poissons vont apprendre à manger les verres. Ah, vous allez apprendre quelque chose, mon ami. Ça, c'est un gros. C'était comme ça hier. Toujours des gros poissons. Oh, c'est comme ça tous les jours? Tous les jours. Oh, mais aujourd'hui, c'est un plus gros que jamais. Plus gros que jamais. Oh, oh mon Dieu, qu'il est gros, celui-là. Je l'ai. Je l'ai. C'est un... C'est... C'est... Oh, tu vois, petit poisson? Hmm? Si tu manges les verres, tu peux devenir gros comme ça. Un ver, un worm. Apprendre à to learn or to teach, tous les jours, every day, plus gros que jamais, bigger than ever. I've only one question. J'ai seulement une question. What's your secret? Quel est votre secret? It's easy to find fish. C'est facile trouver beaucoup de poissons. A sign indicating fishing forbidden would read, défense de pêcher. What do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? To swim. Nager. If you want to say other fish, it's d'autres poissons. Finally, a fishing rod is une canne à pêche. Monsieur? Oui? J'ai une question seulement. Oui? Quel est votre secret? Secret? Les poissons. Oui, vous en avez beaucoup? Non, oh, c'est facile trouver beaucoup de poissons. Oh. Défense de pêcher. Vous n'avez pas le droit de pêcher dans cette rivière. Oh, ça ne fait rien. Ce que vous voulez dire, ça ne fait rien. Défense de pêcher, c'est défense de pêcher. Vous n'avez pas le droit de pêcher. Mais je ne pêche pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous ne pêchez pas? Alors, tous ces poissons? Vous les avez pêchés, non? Non, je ne les ai pas pêchés. Quoi? Je les ai achetés. Achetés? Mais si vous les avez achetés, pourquoi êtes-vous venu ici pêcher d'autres poissons? Je ne suis pas venu ici pêcher d'autres poissons. Mais alors, qu'est-ce que vous faites avec la canne à pêche? Oh, pauvre monsieur! La canne à pêche, ce n'est pas pour pêcher des poissons. c'est pourquoi alors? <rire> c'est pour leur apprendre à nager. Quel est votre secret? What's your secret? Défense de pêcher. Fishing forbidden. Qu'est-ce que vous voulez dire? What do you mean? Nager. To swim. Now, here's the complete sketch again. La rivière est bonne, hein? Bonne? Ben, beaucoup de poissons. Ah oui, les poissons aiment la rivière. Oui, hein? Vous, est-ce que vous aimez les poissons?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 Mais où est votre poisson d'aujourd'hui? Et la semaine dernière, j'avais un poisson plus gros que vous. Oh! Mais pourquoi vous riez? Votre poisson d'aujourd'hui est très petit. Mais pas un poisson, c'est un verre. Un verre? Vous êtes champion pêcheur de verre aussi? Non, je ne suis pas pêcheur de verre. Les poissons mangent les verres.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 Vous allez apprendre quelque chose, mon ami. Et ça, c'est un gros. C'était comme ça hier. Toujours des gros poissons. Oh, c'est comme ça tous les jours? Tous les jours. Ah, oh, mais aujourd'hui, c'est un plus gros que jamais. Plus gros que oui. jamais? Oh, mon Dieu, qu'il est gros, celui-là. Je l'ai. Je l'ai. C'est un... C'est... Oh! Tu vois, petit poisson? Si tu manges les verres, tu peux devenir gros comme ça. Monsieur? Oui? J'ai une question seulement. Oui? Quel est votre secret? Secret? Les poissons. Oui. Vous en avez beaucoup? Non, c'est facile de trouver beaucoup de poissons. Ah! Oh.